Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui qu'est-ce que c'est encore que ce merdier voulez-vous effectuer la mise à jour bah, Allez oui comme ça ce sera fait allez J'espère que ça va pas être trop long Ouais allez allez dépêche-toi dépêche-toi C'est pas mal, ça, dit donc. C'est un peu gros, par contre, là. Il euh, y a un truc pour réduire, là. Pff, nickel C'est vraiment pas mal, en fait. C'est vraiment pas mal. Euh, bon, je disais quoi, moi, déjà Ah oui, je commençais. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des comètes, des astéroïdes, des étoiles filantes et des météorites. Oui, parce qu'au final, à part si vous êtes un grand euh, féru d'astronomie et d'astrophysique, euh, essayez de me donner la différence entre ces quatre objets. Vous avez une seconde. Top vous avez perdu. Et oui, il faut être rapide. Commençons tout d'abord par les astéroïdes. Les astéroïdes sont considérés comme des objets mineurs, mais ils peuvent aussi être appelés planètes mineures ou encore planétoïdes. Les astronomes considèrent les astéroïdes comme des embryons de planètes dont le développement aurait été contrarié par la force de gravité de Jupiter. A savoir que la plupart des astéroïdes gravitent entre Mars et Jupiter au sein de la ceinture principale d'astéroïdes. Ils sont en général composés de roches, de métaux et de glace, et leurs dimensions peuvent varier du mètre à des centaines de kilomètres. Dans des cas extrêmement rares, elles peuvent quand même dépasser les 1000 km de diamètre. Dans ce cas-là, elles peuvent alors prendre une forme sphérique et être même considérées comme des planètes naines, comme c'est le cas pour Cérès. Avec un diamètre d'environ 950 km, Cérès est l'objet le plus grand et le plus massif de la ceinture d'astéroïdes. Il est estimé que le nombre d'astéroïdes de plus d'un kilomètre de diamètre tourne autour d'un million. Certains sont déviés de leur trajectoire et peuvent alors croiser l'orbite de certaines planètes comme la Terre. Quand ils mesurent plus de 130 mètres et qu'ils s'approchent à moins de 0,05 unités astronomiques de notre planète, ils sont classés comme potentiellement dangereux. On estime d'ailleurs que nous avons seulement repéré 25% des astéroïdes de plus de 140 mètres. Parlons maintenant des comètes. Elles peuvent facilement être confondues avec des astéroïdes, et l'on pense même que certains astéroïdes sont des comètes endormies. Les comètes peuvent être décomposées en trois parties, le noyau, la chevelure et la queue. Et elles peuvent atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. Une comète est constituée de glace, de roches et de poussière. Lorsque cette boule de neige sale s'approche du soleil, des radiations de celui-ci vaporisent la matière présente dans le noyau ce qui a pour effet de créer une très légère atmosphère appelée chevelure et une très grande queue dont la direction de la pointe sera toujours opposée à celle du Soleil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense que certains astéroïdes euh, sont des noyaux cométaires dont les réserves de glace se sont épuisées. Après, je n'en dirai pas plus car euh, la frontière entre astéroïdes et comète est encore un peu floue. Passons donc maintenant aux étoiles filantes, qui n'ont bien sûr rien à voir avec les étoiles. Une étoile filante est un phénomène lumineux provoqué par un météoroïde lors de son entrée dans l'atmosphère. Un météoroïde est un tout petit fragment de comète qui s'est détaché de celle-ci et qui a pénétré dans notre atmosphère. La traînée lumineuse qu'il laisse derrière lui est due à sa vaporisation lors de sa traversée de l'atmosphère terrestre. On l'appelle alors météore. Ces grands cométaires pénètrent à une vitesse allant de 10 à 70 km h dans la haute atmosphère. Et pour les plus petits d'entre eux, après leur entrée, ils peuvent être totalement vaporisés. Et pour ceux qui parviennent à traverser notre atmosphère et à toucher le sol, on emploie alors le terme météorite. On récapitule, météoroïde, météore et météorite. Voilà. Actuellement, le plus gros fragment de météorite retrouvé provient d'un objet de 10 km de diamètre nommé Oba, est retrouvé en Namibie en 1920 si je ne me trompe pas et il pèse pas moins de 66 tonnes. Et pour finir, comment ne pas parler du fameux cratère de Chicxulub dans la péninsule du Yucatan, mesurant entre 170 et 300 km de diamètre, témoin de l'impact avec un objet d'environ 10 km de diamètre. Apparemment il aurait contribué à l'extinction de 75% des espèces animales vivant sur terre, il y a 65 millions d'années. Ça en a foutu un sacré coup de dinosaure. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. A bientôt, ciao